Petite, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gus qui a une quarantaine d'années qui a raté sa vie, il a raté sa vie professionnelle, familiale, financière, il a tellement tout raté qu'en fait il se retrouve dans un hôtel de passe au RSA, il n'a plus d'argent et la juge d'affaires familiale lui retire la garde de sa fille et donc Gus a cette idée brillante et géniale de dire je vais prendre l'hôtel dans lequel je vis en otage avec ma fille avec et je vais réclamer aux flics un avion pour aller au Venezuela et reconstituer ma famille. Donc c'est un, un acte complètement idiot et désespéré d'un père euh, idiot et désespéré euh, qui essaye de reconnecter avec sa fille qu'il a, qui a rejetée. Donc, après, c'est une grande prise d'otage pendant tout le roman avec beaucoup de personnages très haut en couleur. Comment je construis mes personnages euh... J'essaye, c'est je je un, je un peu comme si je faisais un casting en, fait, euh, en cinéma où on va recruter des comédiens en se disant bah, qui va bien ensemble, avec qui ça fait un peu des étincelles. Et en fait, je fais, je fais pareil, je commence à, à, à développer un personnage, à le caractériser physiquement, à lui trouver des, des failles, des, des aspects de sa personnalité qui vont être intéressants à développer par rapport à la thématique qui, qui, est, qui est initiée. Et après, je commence à, à ramener du monde autour de lui et à créer une sorte de cuisine où je cherche à, à faire en sorte que, Quelque part, plus ils sont opposés, plus ils sont différents, plus, ça crée euh, des étincelles, euh, des étincelles intéressantes. Donc, par exemple, pour Petiot, euh, euh, qui est euh, donc ce personnage va prendre en otage, euh, ils sont six ou huit euh, otages. Chaque otage devait avoir une caractéristique, une personnalité, un parcours de vie qui allait avoir une résonance et sur l'histoire principale et sur sa propre et, et le fait que Gus les prenne en otage allait avoir une incidence sur leur, sur leur propre histoire. Et à partir de là, en fait, je prends des personnages qui sont le plus azimutés possible en me disant, bah maintenant, on les met tous ensemble dans la même pièce observons ce qui se passe, c'est une sorte de joyeux asile psychiatrique en fait. Euh, mes, mes romans à chaque fois, peut-être moi-même euh, j'en fais partie. Mes écrits, euh, écrits l'idée c'est à travers ça, c'est de, de développer des sujets euh, de société euh, noir parce que j'écris du noir, hein, du coup, qui me révolte qui me, me met en colère. Et via le roman, euh, ça permet en fait d'essayer de, d'avoir un propos euh, sur ces sujets-là, d'essayer de tendre vers quelque chose d'un peu universel. Moi, je travaille, mes, mes, mes romans, ils ne sont pas du tout réalistes. Hein, ceux qui m'ont lu, euh, c'est toujours un peu de la fable. Et c'est fait en conscience et, et c'est voulu. Et c'est pour ça que mes personnages sont, sont toujours un peu, un peu surcaractérisés. Parce qu'à travers ça, ben, vraiment comme le principe de la fable, j'essaie de, de, de toucher vers quelque chose d'un peu universel par rapport à ça ces thématiques-là. Et aussi j'utilise euh, bah, les codes de l'humour, les codes, euh, les codes du, du rythme et de, et de la punchline pour pas perdre mon lecteur parce qu'effectivement des fois selon les sujets je vais aller assez loin dans, dans, dans des choses qui sont qui peuvent être assez dures par exemple mamie luger qui a été le grand succès à la librairie on me dit souvent ah, c'est très drôle c'est très truculent etc mais en fait c'est quand même la dénonciation de la violence faite aux femmes à travers un siècle et, et finalement en fait ce message il est beaucoup passé c'est pour ça que le roman a eu le succès qu'il a eu parce que le, par rapport à cette thématique là le, quelque part j'ai adressé le le, ben, le moi la la vision que j'avais de, de cette première minute-là. En tout cas, j'ai essayé d'aborder ça. Et sur Petiot, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que chacun de ces personnages véhicule un... illustre un de ces faits sociétaux, alors, entre la, la migrante, le SDF, les couples illégitimes, la femme battue, etc. etc. Et, euh, et après, ça me permet d'avoir une arène où je traite ce sujet-là tout en restant divertissant, qui pour moi n'est pas un terme péjoratif, mais, euh, mais donc j'utilise des codes entre guillemets scénaristiques pour continuer à appeler le lecteur normalement et adresser ces euh, bah, problématiques sociétales. Ce chat, c'est un roman différent des autres parce que j'aborde la figure la figure paternelle de façon frontale avec le personnage de Gus et ça m'intéressait de de ça se retrouve dans tous mes romans la, la, la figure la figure du père la figure de la famille reconstituée c'est toujours mes personnages finissent toujours par ils, ils commencent ils sont cabossés d'où mon premier roman et, et on tend vers la lumière on tend vers une reconstruction familiale et, euh, et je voulais à travers ce roman-là vraiment aborder la problématique de la paternité et du parce que souvent les pères bon il y en a qui s'en sortent bien mais mais c'est quand même un vrai écueil de la société où il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de séquelles qui sont laissées sur les enfants. Et c'est un peu le, la situation dans laquelle uh, et, uh, se retrouve Gus avec, uh, avec sa petite, uh, sa petitote, Emilie. Et je voulais, à travers cette, uh, cette prise d'otage où tout est plus énorme, bah, parler de cette rédemption du père et essayer d'amener de, de, ce personnage qui est a priori à toutes les casseroles du monde et, euh, et il, a, il a tort entre guillemets au début et essayer de l'amener à illustrer euh, un chemin d'évolution qui va vers une certaine forme de résilience et, euh, et qui peut amener à, à à, à le pardonner, ce qui pour moi est un, aussi un autre combat. Par exemple, je parle souvent dans ma Loubgeur, c'est cette femme qui, qui s'est battue contre les hommes. J'ai une grande problématique par rapport aux, aux hommes. Hein. Je crois que ça se voit dans ce que j'ai écrit sur, sur comment ils n'assument pas leur rapport, rapport émotionnel aux autres, alors je l'ai fait beaucoup par rapport à la femme, mais là je voulais le faire par rapport à, à la filiation, par rapport à sa fille, et d'essayer de dire aussi, bah, même là en fait on peut, on peut pardonner, on peut reconstruire, et il y a encore de, de l'éducation à faire aussi sur les pères, pas que sur les hommes qui tapent sur les femmes, mais il y a aussi sur les pères.